Moi, aujourd'hui, j'envoie je des mails tous les jours. Vous recevez peut-être de mes mails, peut-être que vous les avez vus passer. Mais quand je me suis installé, eh bien, j'ai galéré financièrement. J'ai galéré et j'avais jamais envoyé de mail. J'envoyais pas de mail. Aujourd'hui que tout va bien pour moi, j'ai compris la puissance des, email, des emails. J'ai compris à quoi ça servait. Et surtout, du coup, j'ai compris les conseils qu'on me donnait avant. apporter énormément de valeur aux gens et au monde. Hello, bienvenue dans cette vidéo, je suis Léandro, formateur des formateurs, entrepreneur et dans cette vidéo on va vous parler d'automatisation. Le truc qui m'a fait le plus rager quand je me suis lancé, quand j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait le business, ce qui m'a fait le plus rager, c'était de savoir qu'il y avait des entrepreneurs qui savaient qu'on pouvait automatiser tout, mais qui ne partageaient pas ce savoir. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous, pour que vous sachiez en fait que aujourd'hui, si vous êtes enfermé dans votre business, il y a quelque chose quand même qui est vraiment dingue, c'est qu'on peut automatiser beaucoup de choses. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire l'automatisation Eh bien, on va voir ça avec Sébastien Gourrier. Sébastien Gourrier, bonjour Bonjour Leandro, merci pour euh, bah, me permettre d'être là, de donner de la valeur à ta communauté. Donc euh, c'est un plaisir. Il n'y a pas moi. trop de lèche-cul quand même. Ah ok, d'accord. Mais ouais. merci quand même. Ah bah ça me fait plaisir. Dans cette vidéo, le but pour moi, voilà, c'est de partager l'élément clé qui a fait décoller mon business. Euh, une des choses qui m'a permis vraiment de, de gagner plus. Et c'est quelque chose que vous allez détester. Mais vraiment détesté. Je me rappelle quand moi je me suis installé, euh, beaucoup d'entrepreneurs de ma ville me disaient « Oui, mais tu sais, Leandro, pour devenir riche et pour réussir, il faut que tu euh, envoies des mails aux gens. » Envoyez des mails. Alors quand on vous donne ce conseil, envoyez des mails aux gens. Déjà, d'un, ça vous fait flipper parce que vous avez peur d'être un spammeur parce que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire d'envoyer des mails. Deux, vous, ça vous fait flipper parce que vous ne savez pas quoi dire dans vos mails. 3 vous ne comprenez pas à quoi ça sert d'envoyer des mails. 4 vous ne savez même pas à qui les envoyer. Donc, comment connecter du monde pour les mails. En fait, ça, c'est un truc très important. Il y a Sébastien Groyer qui est vers là, donc si vous ne voyez pas sur la vidéo. Et, euh, et surtout, euh, envoyer des mails, mais mais comment ça se passe exactement Et en fait, moi aujourd'hui, j'envoie je des mails tous les jours. Vous recevez peut-être de mes mails, peut-être que vous les avez vus passer. Mais quand je me suis installé, eh bien, j'ai galéré financièrement. J'ai galéré et... J'avais jamais envoyé de mail, J'envoyais pas de mail. Aujourd'hui que tout va bien pour moi, j'ai compris la puissance des emails, des emails j'ai compris à quoi ça servait et surtout, du coup, j'ai compris les conseils qu'on me donnait avant. Alors le problème, c'est que les conseils, vous savez, c'est un peu comme euh, Sébastien, tu, tu, tu as déjà entendu ces conseils quand, euh, quand tu t'installes, tu sais, du gars qui n'a jamais monté d'entreprise et qui te dit oui, mais tu devrais faire ça. Donc, le conseil que tu sais que tu ne vas pas suivre, parce qu'en fait, le mec, il n'est pas fiable. Mais en fait, et en plus qu'il a entendu le conseil d'un autre qui a entendu le conseil, genre le téléphone arabe des conseils. Et en fait, à la fin, c'est arrivé sur il faut envoyer un mail, mais personne ne sait quoi dire et comment ça se passe. Dans la finalité, euh, on confond euh, alors ce moment-là l'emailing et euh, l'emailing séquentiel intelligent. C'est-à-dire que la personne à la base, elle voudrait parler et conseiller sur le fait qu'elle utilise l'emailing séquentiel intelligent. C'est un mot vachement compliqué, là. Hein. Voilà, c'est pour tu te te rends ça qu'on va que tu vas devoir hein. Et donc, par le téléphone arabe, on se retrouve à dire, fais de l'emailing, envoie des emails, sauf que du coup, il n'y a plus vraiment de sens par rapport à la première notion que la personne a découvert peut-être dans d'autres pays ou quoi et qu'elle va mettre en application dans son business. Et donc, elle va utiliser un outil que j'appelle l'autorépondeur séquentiel intelligent. On va expliquer. <rire> tu fais exprès de dire un mot compliqué là. C'est pas vrai. T'as jamais dit ça avant. Je t'ai jamais entendu dire ça. C'est grâce à une récente formation en marketing que j'ai trouvé qu'il fallait identifier le mécanisme unique qui fait que, justement, comme tu l'as dit, des entrepreneurs vont utiliser ce mécanisme unique, mais le garder pour eux. Bon bah là, l'idée c'est de le définir, déjà de mettre un nom dessus, et ensuite de l'expliquer et à un plus grand nombre pour que vous puissiez maintenant enfin l'utiliser correctement. Tu t'es présenté là correctement ou pas Non, en fait. Bah, Vas-y. Euh, bah, moi, je suis juste Sébastien Gourrier, dirigeant fondateur de SG Autorépondeur, donc qui est l'outil d'autorépondeur séquentiel intelligent que j'ai mis en place. Évidemment, je ne l'ai pas inventé. Par contre, je l'ai adapté, modélisé et euh, mis en œuvre pour vraiment correspondre à la culture française et euh, aux entrepreneurs avec les, les contraintes aussi qu'on peut avoir en France, notamment une contrainte qui arrive en 2018, enfin, qui est déjà passée puisqu'on est en 2018, euh, qui est… <rire> en fait, on est en 2017 quand on a vidéo. C'est pour ça qu'il a buggé. Euh, qui est le, le nouveau règlement général sur la protection des données à caractère personnel, RGPD. Vous verrez ça sur Google. Et qui fait que du coup, effectivement, euh, voilà, j'ai créé l'outil qui est, euh, est euh, d'abord euh, né aux États-Unis. Et euh, justement, avant que ça arrive en France, ça a mis des années, avant même que vous le découvriez, vous, il y a des, encore des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui ignorent justement ce principe d'emailing de, séquentiel intelligent. Bah, voilà, nous, en tout cas, on a l'outil qui correspond aux contraintes françaises et notamment à cette contrainte euh, de la CNIL, euh, enfin la RGPD. Euh, donc voilà. Euh, Seb le truc qui est hyper important, que je trouve vachement bien dans, dans les interviews, dans les podcasts, dans les vidéos que je fais, c'est euh, de mettre à la portée des gens le, les notions qu'on va expliquer, tu vois. Et donc, on va essayer de définir le maximum possible, le plus compréhensiblement possible euh, cette histoire d'emailing, parce qu'en fait, c'est hyper simple, mais en même temps, c'est un truc de téléphone arabe du conseil qui s'est tellement dici, di, dilué dans tous les conseils qu'on a donnés à des entrepreneurs de toute leur vie, qu'en fait, si on, est, si on donne des mots trop scientifiques, etc., les gens vont être perdus. Tout à fait. On est d'accord Donc, on va prendre des exemples concrets. On va prendre des exemples concrets. concrets. Et ça tombe bien pour vous parce qu'on en a discuté avec Sébastien juste avant de tourner cette vidéo. Déjà, première chose qui est hyper importante, vous pouvez automatiser les contacts avec les gens. Alors. Même automatiser, je trouve que c'est un grand mot, un gros mot. Comment tu pourrais définir ça, toi, Seb, aujourd'hui, avec ton point de vue Non scientifique. Il ne me sort pas un, un séquentiel intelligent. <rire> L'idée, c'est d'avoir une communication par email, mais pas que d'ailleurs, hein, par aussi par SMS, par message vocal sur le répondeur, euh, d'un téléphone mobile, par courrier postal. L'idée, c'est de concevoir la relation comme si elle était en face à face avec une seule personne et de la concevoir aussi compatible que s'il y avait dix mille personnes en face de soi enfin dix mille personnes qui arrivaient en interaction avec avec soi avec vous avec moi donc du coup ça c'est bien dit ça et continue c'est du coup un peu ce côté emailing intelligent à visage humain dans le sens où ben, en fait, je conçois ma communication. La personne arrive là, elle vit un événement, par exemple une inscription sur mon blog, une commande sur mon site de e-commerce, euh, une entrée dans un séminaire ou dans une conférence euh, ou dans un atelier, euh, un coaching en, en face à face. Donc, on va dire que ça, c'est un événement. Et de cet événement-là, je vais m'adresser à cette personne-là via l'autorépondeur après, une fois que j'ai réfléchi au, à comment je ferais si j'étais qu'avec cette personne-là. Et ensuite, comment je peux appliquer et euh, appliquer ça à grande échelle, tout en gardant la, la nature d'être euh, en face-à-face -face avec une personne. D'accord. Alors, je vais vous résumer ça. Parce que c'était bien dit, mais, euh, mais. mais <rire> du coup, mais quand même. Que je vous explique. Aujourd'hui... Quand euh, vous rentrez en contact avec les gens, vous connaissez l'emailing, le fait d'envoyer un mail. Vous-même quand vous répondez à des mails, vous envoyez des mails pour répondre ou pour dire à quelqu'un une information que vous voulez transmettre. Aujourd'hui, ce qu'on a compris, ce qui a changé et qui nous a permis de réussir, c'est de savoir que ces emails peuvent être programmés. Et c'est là où Sébastien, on se re, euh, rejoint et où je rejoins Sébastien quand je vais vous dire ça. C'est de se dire que en fait, vous pouvez rédiger des emails à l'avance en fonction d'une situation dans laquelle vous allez être avec une personne. Exemple, vous venez de prendre rendez-vous téléphonique avec une personne et le rendez-vous a lieu dans trois jours. Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous pourriez avoir une séquence de mails que vous vous envoyez « Bonjour, merci d'avoir pris rendez-vous avec nous, je suis très heureux, on va se retrouver dans trois jours, demain je vais vous envoyer une vidéo qui va vous expliquer qui nous sommes et quelle est notre entreprise. Mail 1. Et vous allez tout de suite dans la foulée rédiger un mail 2. Bonjour, nous sommes demain, donc le lendemain. Et euh, voici cette vidéo qui vous présente notre activité, qui nous sommes. Et, et je vous maintiens donc le rendez-vous pour dans deux jours. Et là, dans la foulée, vous écrivez un mail 3. Vous dites, hé, hey, notre rendez-vous a lieu demain. Et euh, je juste voulais vous prévenir que je vais arriver avec euh, des exemples de ce que nous avons réalisé. Et comme je ne peux pas tout emmener, pas tout montrer, eh bien, j'ai décidé de vous faire une petite courte vidéo ou alors de vous montrer deux, trois photos de nos différentes réalisations. Ça vous permettra déjà de visualiser qui on est. Et le jour même, eh bien, vous programmez un email. Donc, programmez, donc vous le rédigez avant et vous vous rédigez un email qui dit « Hey, nous avons rendez-vous aujourd'hui à 16h. Je vous envoie ce mail à 9h pour vous le rappeler. Euh, je serai peut-être accompagné ou pas Si vous voulez dire que vous êtes accompagné ou pas Et donc, euh, ben écoutez, j'espère qu'on va passer un très bon moment Pensez à préparer un café, les gâteaux, j'adore ça Et bien ça, ces emails-là, vous aurez pu les, les écrire 4 jours avant Et les programmer avec un outil comme Sébastien a dit Et ces mails vont partir tout seuls, un par un, avant euh, Le jour, enfin le jour même où vous voulez que ça parte Et du coup, en conséquence, eh bien, vous, vous aurez rédigé ces mails Avant le jour même de la prise de rendez-vous ces mails vont partir tout seuls en automatique. Ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de, de vous lever le matin et de penser à les envoyer. Et surtout, derrière, en conséquence, si ces mails sont très bien rédigés, ils peuvent être réutilisés pour d'autres personnes, en fait. Aujourd'hui, j'ai une grosse entreprise. Par exemple, j'ai une grosse entreprise, je vends des cloches et j'ai des commerciaux Attends, partout en France. je vais t'en donner un, si tu veux, Vas-y, vas avec une fleuriste. Ah bah parfait donc, on va acheter euh, des bouquets de fleurs. Vous l'avez déjà fait, normalement. Hein Vous avez déjà acheté un, un bouquet de fleurs pour un cadeau. Tu, tu as déjà fait ça Oui, hein, plus euh, oui de plus, plus en plus rarement. Même. Imagine que maintenant, la fleuriste, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui La fleuriste, euh, quand tu repars, elle peut plus te recontacter. C'est vrai. Ça, c'est un premier point, un constat vraiment important. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas valorisé sa, son business. Parce qu'on dit, l'argent est dans la liste. Oui. Alors, la liste, définition La liste de contacts. Voilà. Donc en fait, par exemple, et là je reviens juste, j'appuie sur ce que tu veux dire. Petite mais, parenthèse, ok. Petite parenthèse entre parenthèses, il y a une chose. Vous savez, on vous a toujours dit dans votre business, il faut collecter les adresses mails. Le truc, c'est que personne ne sait quoi faire de ces adresses mails. Et c'est ça dont on parle, voilà. et ça dont on parle, Sébastien, c'est-à-dire, eh hey, vous êtes journaliste, euh, vous êtes fleuriste, vous avez collecté les adresses mails des personnes qui venaient de passer. Qu'est-ce que vous en faites Exactement. Et avec quelle intelligence Pour Quelle ça que intelligence, vous intelligence Voilà. Aussi. Après, justement, euh, déjà, c'est la façon aussi de récolter le contact. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière C'est pour ça qu'on va prendre les deux. La façon dont on va récolter le contact, pour une fleuriste, une des façons en tout cas possibles, c'est... OK, vous venez d'acheter un bouquet de fleurs, et pour vous remercier de ça, euh, j'aimerais vous envoyer en fait un, une vidéo qui vous explique comment maintenir ce bouquet de fleurs le plus longtemps possible, en bonne... enfin, euh, qu'il soit toujours beau à voir, euh, et qu'il tienne le plus longtemps possible ça vous intéresse, bah écoutez, euh, mettez votre adresse email mail une petite tablette ou alors même sur une feuille de papier, peu importe. Le mieux, c'est une tablette directement reliée. Et donc, la personne met son prénom et son adresse email. Voilà une méthode intelligente de récolter l'adresse parce qu'en fait, pourquoi C'est qu'on offre de la valeur à, juste au moment d'un achat. Alors attention, qu'est-ce gâte... que c'est d'offrir de la valeur parce que… On euh... gâte, ben c'est quoi C'est le sentiment d'être de se, de, gâté encore plus. Voilà, ouais. C'est ce sentiment-là. C'est beau ça. Non, vas-y, parce qu'en fait, le truc, il y a… Euh, moi, une des raisons qui m'a empêché de réussir vite, Seb, c'est que tu vois, le ter les termes que tu utilises, eh bien, on me les disait et, euh, et je les comprenais pas. ouais c'est pour ça que je, je transpose voilà. en disant euh, il faut que la personne en face en, qui achète là ait le sentiment d'être gâtée. Voilà, Moi, parfait. en tout cas, c'est comme ça que je le ressens quand je vais dans un commerçant. J'ai envie qu'on me chouchoute un petit peu. Et c'est comme ça qu'il y a cette approche d'emailing séquentiel intelligent dans cette attention-là. Euh, et dans l'attention que peut-être c'est que cette personne qui m'achète un bouquet de fleurs aujourd'hui et que j'en aurais pas d'autres de la journée, donc qu'est-ce que je ferais si j'étais dans cette situation-là, mmh, je mmh. suis une fleuriste. Ça, c'est la, donc la méthode intelligente de récolte de contacts transposée euh, en termes de langage marketing après. Alors, ensuite, la personne donc va, a mis son adresse email derrière un email qui va dire, Super, merci d'avoir acheté un bouquet de fleurs chez nous euh, On en est honoré Écoutez, c'était prévu que je vous envoie la vidéo donc, euh, Pour vous aider à maintenir le bouquet de fleurs Je vous l'envoie dès demain, sans faute Et, en fait, j'ai aussi prévu de vous faire visiter les coulisses Un petit peu derrière, de comment on ouais. prépare vos, les fleurs, etc Donc on va vous faire ça euh, Je vous recontacte demain Mais en tout cas, déjà, je vous laisse l'offrir regarder, euh, voir comment la personne reçoit votre cadeau Ou enfin, le mettre sur votre table, etc Et donc, en fait... La personne va euh, recevoir l'email le lendemain en disant, avec cette vidéo justement, hey, « Eh bonjour Sébastien, bonjour Léandro, hier vous avez fait l'achat, je vous avais promis la vidéo. » Donc en fait, là je fais une parenthèse, pareil, parce qu'il y a ce encore cette notion de « je suis qu'avec Sébastien » ou « qu'avec Léandro. » Ouais. Hier vous avez acheté un bouquet de fleurs et je me rappelle, ça m'a vraiment euh, tenu à cœur de vous offrir ce... <rire> cette vidéo pour vous aider à maintenir le bouquet plus longtemps, contrairement aux autres fleuristes qui ont envie que vous rachetiez des fleurs parce que les fleurs elles fanent vite, et... alors que nous, déjà d'une, nos fleurs sont bien choisies à l'avance, mais en plus on vous conseille. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a une expérience vivante, une expérience unique, et en même temps, de la pédagogie. Il y a, vous glissez dedans des, des références à, pour vous valoriser aussi, mais de manière intelligente, parce que ça crée une expérience unique chez la personne aussi, qui a ce sentiment d'être gâté. Yes. Voilà. Donc, là, et le jour suivant, ça peut être « Regardez, on visite avec vous euh, les coulisses, euh, tenez, venez avec moi au marché de fleurs, euh, regardez, on, on vous montre comment on choisit, et que, quelle est les, la rigueur, rigueur qu'on utilise pour choisir les fleurs, etc. etc. » Et de là, en fait, on crée un scénario. C'est ce qu'on appelle justement le, le, le scénario intelligent, l'emailing intelligent. Euh, Alors, l'intérêt voilà. pour vous, l'intérêt pour eux de faire ça, en fait où on emmène Parce que, OK, vous pouvez rédiger des emails à l'avance pour vos clients, mais en fait, l'intérêt Alors, l'intérêt, et avant ça, concrètement, ce que je viens de dire là, quand ça se met en place, une seule fois, en quelques heures à peine, c'est ensuite définitif pour des mois et des mois. ouais vous n'avez pas besoin de revenir dessus. dessus. On n'y revient plus dessus. Donc ça, c'était une précision que je voulais faire. Euh, et quel intérêt Du coup, ça va être créer de la valeur et valoriser l'expérience du client et du prospect qui va revenir plus certainement dans cette boutique de fleurs que dans l'autre. Euh, donc, forcément, ça s'impacte sur le chiffre d'affaires. Ouais. Ça s'impacte aussi sur le bouche à oreille, qui s'impacte sur le chiffre d'affaires. Ça s'impacte sur la fidélisation, qui s'impacte sur le chiffre d'affaires et sur les ventes. Euh, voilà. En sachant que en plus, du coup, vous pouvez programmer, par exemple, au bout de d'un mois, d'envoyer un coupon de réduction à la personne en automatique. Il y a, hop, bon, vous lui avez envoyé 5-6 mails sur le dernier mois. Et hop, le septième mail. C'est, hey, si vous venez acheter un bouquet de roses, eh ben, on vous offre une rose en plus. Si vous avez 1000 mails et que vous transformez 1%, ça fait quand même 10 personnes qui viennent vous acheter un bouquet de roses que vous n'auriez pas vendu autrement. Et en fait, il y a un truc, et là, c'est là, ça m'énerve. Quand les gens me disent, <rire> non, mais il faut quand même être clair. Les gens, vous leur dites, ouais mais envoie un mail avec une offre. Ah ouais, mais moi, je ne veux pas envoyer de mail avec des offres. Je ne veux pas de commercial. Tu as une boîte ou pas euh, non, mais entrepreneur okay. ou pas Mais en même temps, ce que j'ai dit là, c'est très intelligent, et il n'y a pas directement de notion commerciale. Oui, il y a ça, ça aussi. Ouais. Mais dans ce principe de fidélisation, je, je dis pas demain vous recevrez 50% de réduction Pas encore dans les 3, 4 emails ou 5 qui suivent Il n'y a pas encore de notion euh, en train de faire Réduction C'est pour un connard d'avoir parlé de commercial Alors que tu viens de redire Mais si mais ouais, ouais. en fait c'est pour dire que justement <rire> ouais. Ok c'est une objection qui est très soulevée Et, que, et, et clairement mais en fait c'est une objection Qui n'a même plus d'intérêt à être soulevée ouais. Dans cette approche là en le effet. mec, il ne me, me, peut même pas venir te voir en disant, oui, mais non, je vais te vendre. Non, parce qu'il n'y a pas de principe de vente dans ses premières euh, interactions. Hein, tout à fait. Et imaginez que, bah, mais ça, ça, ça, on a pris le, le cas de la fleuriste. S'il vous plaît, s'il vous plaît, open mind. Je ne vais pas faire mon le Vodad mais euh, si votre cas à vous est différent, vous n'êtes pas fleuriste. Mais comment vous pouvez l'impliquer Vous êtes médecin. Vous avez le mail de votre client. Alors, j'invente un... des médecins pur... qui t'écoutent, là je sais pas, <rire> mais okay. euh, imaginons que vous êtes médecin. Mais Je prends un métier tout à fait banal. Bon, là, on va prendre boucher parce qu'il y a des mecs qui vont dire « Ah, les médecins, blablabla ». Les bouchers, vous avez le mail de votre client. Mais là, tu as les véganes qui vont dire… Oh. Ah, putain <rire> Bon, c'est <rire> grave. Les bouchers, là, vous avez euh, vos clients. Vous avez le mail de votre client. Vous pouvez juste envoyer un mail 2-3 jours après l'achat pour demander s'ils si ont apprécié la... ce qu'ils ont acheté. Juste ça, est-ce que vous avez apprécié Est-ce que ça s'est bien passé N'hésitez pas à nous faire un retour par mail Imaginez la considération que vous vous avez en tant qu'acheteur. La considération. Mais pour le boucher, il a écrit ce une fois de sa vie. Il y a dix ans. Mais il part quand même automatiquement à chaque achat. Et puis il peut pour la viande expliquer en disant euh, pour des raisons de transparence, maintenant qu'il y a beaucoup de problèmes de transparence, d'étiquetage, écoutez là je vous envoie en fait les références euh, avec la. d'où ça vient, d'où vient la viande, comment elle a été alimentée, euh, comme ça au moins. Euh, pour la première fois, en tant que consommateur, vous aurez ce sentiment de transparence. Voilà. Moi, j'ai un ami qui tient un restaurant de sushi, par exemple. Alors, il a collecté mon adresse mail, il n'en a jamais rien fait. Il a collecté mon SMS, il m'a déjà envoyé un ou deux SMS. Moi, j'ai trouvé ça intéressant sur le principe, mais il a fait une vidéo de lui en train de préparer des sushis. Le truc dans la polémique dans ma ville où on est, hein, Saint-Brieuc, aïe, ah yeah, mec qui fait des sushis, euh, c'est du poisson en ou, Enfin, ouais, non, moi, j'ai une petite ville, l'esprit est un peu, un peu compliqué des fois, mais. Euh, et il a eu toutes ces critiques quand il s'est installé. Là, il a fait une vidéo qui explique aux gens comment il fait ses sushis pour prouver qu'il les découpe sur place. Il a eu, ah oui, voilà, d'où venait l'histoire, c'est son concurrent qui a été dire que c'était du saumon ah, en boîte. Okay, ouais. Donc, euh, voilà, tu vois, le concurrent très intelligent. Et, euh, et donc, du coup, beaucoup de gens ont cru. Donc, il a fait une vidéo qui explique comment il fait son saumon, comment il le coupe sur place, saumon frais, etc. Et, et il s'est arrêté là. Et cette vidéo, elle le tourne dans sa boutique. Mais en fait, les gens, la majorité de ces commandes, ce sont des commandes à emporter. Ah ouais, donc, ils... donc personne voit la vidéo. Ben ouais, donc donc le truc le... intelligent, ouais. eh bien, quelqu'un achète là quelqu pour la première fois, il envoie la vidéo automatiquement. Voici et ce Dans l'approche et encore avec cet esprit de je veux gâter la personne et, et je n'ai que elle en face de moi au moment où je m'adresse à elle. C'est là vous venez de faire une commande, etc. Est-ce que vous voulez voir comment je les ai préparés vos sushis C'est ça. C'est exactement ça. Et euh, d'ailleurs, ça, ça peut s'automatiser de filmer pendant qu'il prépare et de l'envoyer par mail en automatique. Ça, bon, c'est entre nous, mais euh, en fait, c'est ça. Le truc que vous loupez aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes déjà en train de taper des mails à la main, des mails que vous rédigez tous les soirs, tout le temps le même mail que vous envoyez à vos prospects, à vos clients. Et en, euh, donc, ça, ça peut être rédigé une seule fois. Et alors, un outil d'envoi de mail automatique, euh, qu'est-ce que ça automatise Tu peux mettre le nom dedans, Seb le prénom La personnalisation, ça, ça, ça se met en place avec les données justement de la personne, son nom, son prénom, sa ville, sa date de naissance, son numéro de téléphone, qu'on peut faire du SMS aussi, donc voilà, tout ce qui est données un peu démographiques, on va dire, enfin données personnelles. Et après, il y a ses actions, son comportement. On oui. On peut aussi euh, gérer. Est-ce qu'il euh, a ouvert si, le mail S'il a ouvert, s'il a cliqué euh, dans tel lien, à ce moment-là, on peut déclencher euh, un suivi particulier parce qu'il euh, y a une thématique qui lui plaît plus qu'une autre. Exact. Donc, regardez, vous rédigez un mail une fois, vous reprenez un mail que vous avez envoyé à un client une fois et vous le mettez dans un outil comme SG Autorépondeur. Donc là, dès, à chaque fois que vous avez un nouveau client, vous rentrez son mail dans l'outil. Ça se fait en deux secondes, ah, franchement deux secondes. Et hop, le mail part en automatique. Vous, vous avez rien à faire, vous n'avez pas retapé le mail. Le mail va prendre le prénom de la personne, va le mettre dans, la, dans, dans le dans, L'outil va mettre le prénom dans le mail et vous n'avez même pas besoin de personnaliser le mail, il est déjà personnalisé pour vous. Imaginez combien vous gagnez de temps juste en rentrant l'adresse mail de quelqu'un pour que un mail parte. Un mail complet. Un mail complet et personnalisé. Voilà. Alors, il y a un exemple très concret par rapport à ça, c'est la carte de visite. Oui, quelqu'un comme des entrepreneurs, peut-être que là, justement, vous êtes aussi entrepreneur, ou que vous êtes amené à, à avoir des cartes de visite parce que vous allez à des séminaires, des salons, etc. Vous avez cette carte, il y en a énormément qui laissent les cartes dans le tiroir derrière, et qui ne les utilisent pas derrière, qui reprennent pas contact avec la personne. Et en même temps, il euh, y a cette notion aussi de j'écris quoi, dans quelle mesure, et sans que ce soit non plus un email, parce que là, pour le coup, quand j'ai une carte de visite, et derrière, je reçois un email commercial. Ça fait moyen. Mais ça fait très moyen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser aussi ce principe d'autorépondeur séquentiel intelligent où on met juste le prénom, l'adresse email et deux champs, juste deux champs personnalisés. Donc, au moment de saisir la fiche, en fait, on a des champs libres. Et donc, un champ qui est la circonstance de la rencontre. Et je vais vous expliquer après les concordances. Et le deuxième champ qui est ce que fait la personne. Donc, prénom, email, la circonstance de la rencontre et ce que fait la personne. Bon, j'ajoute aussi le téléphone mobile. Ce qui veut dire que quand je saisis ces cinq paramètres là, l'email derrière est envoyé immédiatement et qui dit bonjour, Léandro. Hey, euh, ça a été vraiment un plaisir pour moi de te retrouver au ou de te rencontrer au plus plus champ 1, plus, plus. C'est ce premier champ libre que je parlais. Qui va... et en fait ça va être ça va être... Euh, ça a été un plaisir pour moi de te rencontrer au séminaire Biz Club par exemple. Mm -hmm en fait, moi, j'ai mis dans l'affiche au séminaire Biz Club yes. en tant que champ 1, c'est tout. Mais c'est l'email qui est remplacé. Ça, c'est vrai. Euh, euh, on a eu un bref échange. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens. On n'a pas forcément eu l'occasion d'approfondir cet échange-là, parce qu'en plus, la consigne, c'était de rencontrer plusieurs autres personnes. Ah, il a donné ça comme consigne euh, un, un, un des intervenants, oui. D'accord. Donc, je... Je te propose là maintenant qu'on qu approfondisse ça. Euh, voilà, si c'est OK pour toi, clique ici et comme ça, euh, tu auras accès à mon profil Facebook, tu auras accès à ci. Et puis en, en même temps, je t'enverrai, euh, enfin je te, parce que j'ai aussi d'autres questions à te poser, donc clique ici si tu d'accord qu'on continue à communiquer. Et donc en fait, le fait de cliquer ici, bam, ça envoie un autre email 15 minutes plus tard, automatiquement. Donc c'est pour ça, hein, c'est une séquence, mais j'explique le scénario, qui dit... « Waouh, wow, euh, écoute, j'étais juste derrière mon ordinateur. Euh, je viens de voir que tu as accepté euh, qu'on continue d'échanger ensemble. C est, c est, pour moi, ça m'a fait beaucoup plaisir et tout. Écoute, j'ai une question euh, à te poser. Qu'est-ce qui t'a plu le plus au plus, plus, champ 1, plus, plus ?» Donc, c'est « Qu'est-ce qui t'a plu le plus au séminaire Biz Club ?» Que j'ai mis au séminaire Biz Club. <rire> Donc, la personne me répond. J'ai des taux de réponse hallucinants. Et, euh, et derrière, en fait, j'ai 3-4 emails qui sont… Ultra travailler sur euh, qu'est-ce qui se passe derrière la carte de visite sans que la personne se rende compte que j'utilise un outil, un autorépondeur. Et pour autant, je suis OK avec ça parce que je considère, et ça c'est une notion très importante, je considère l'outil comme étant le prolongement de moi-même, comme étant mon, mon assistant. C'est comme si c'était moi qui les faisais, c'est vraiment moi qui les fait avec l'intention que j'ai. Donc c'est juste l'intention qui compte. Derrière maintenant, euh, cet outil-là, c'est mon clone. Donc si c'est moi en fait aussi. C'est pour ça que je n'ai pas de mal à ce que ce soit délégué par l'outil. En fait, là, ce que vous devez vous rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, vous loupez beaucoup d'opportunités, des opportunités, des affaires, des, des, des contrats, tout ce que vous voulez, que vous pourriez imaginer qui correspond à avoir loupé quelque chose, tout simplement parce que vous n'avez pas anticipé ben, l'envoi d'un mail, euh, l'envoi d'un contenu par mail, et euh, que vous n'avez pas créé une, une connexion avec les gens, que vous n'avez pas tout simplement euh, euh, gardé un lien. Voilà. Par exemple, et, et, et là, c'est ça le truc qui est le plus hallucinant en fait. Moi, quand, quand j'ai appris ça, bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai écrit une séquence de 3-4 mails pour inviter les gens à venir à ma rencontre. Et du coup, à cette conséquence de cette rencontre-là, bah, j'aurais vendu un produit. Et alors, par exemple, là, pour vous emmener vraiment très loin, mais pour que. Il faut vraiment que vous preniez conscience et que vous vous disiez merde, c'est le maintenant, à la fin de cette vidéo, que je dois le faire. On a rédigé une séquence quand les gens on les rencontre ou qu'on a un contact avec eux, on les met dans une séquence mail de 3 mails qui les invitent à prendre rendez-vous avec nous pour un consulting gratuit. Mail 1, bonjour, blablabla, on est trop heureux. Mail 2, hey, voici une vidéo de, de ce que je fais, de mes recommandations. Mail 3, est-ce que ça vous dit de, de, faire une, de bénéficier d'un coaching gratuit avec de ma part de 30 minutes Téléphone avec la personne au bout. À bout de 3 jours, on prend rendez-vous. Je suis aux minutes au téléphone avec elle. et Je lui propose d'acheter mon produit. Elle me dit elle va réfléchir. Hop, elle rentre dans une séquence mail de trois mails. Pareil, dans et un autre scénario. Dans un autre scénario, dans, une autre, dans un autre mail, euh, d'autres mails écrits déjà à l'avance, qui dit hey, « Merci d'avoir eu cet ces échanges. J'ai vraiment appris beaucoup de choses sur vous, sur votre part, sur votre business. Et je pense que vous êtes vraiment quelqu'un de génial. Et j'apprécierais vraiment de travailler avec vous. Le lendemain, en fait, j'ai oublié de vous dire, dans notre échange, nous avons telle recommandation de telle ou telle personne. Et euh, c'est vraiment euh, des personnes qui ont eu des résultats énormes avec nous et je pense que je suis persuadé que vous, avez, vous souhaiteriez en savoir ben, plus sur eux, sur nous, ce qu'on a fait pour eux. Donc voici une courte vidéo. Et Ben trois, excusez-moi, je venais de penser et j'ai une idée pour vous. Est-ce que ça vous dirait qu'on échange au téléphone Et là, deuxième rendez-vous téléphonique, j'ai une idée pour vous. Le gars, il prend un fixe il fixe un autre rendez-vous. Je sais que la vente va avoir lieu. Mmh. Ok. Et là, par exemple, vous vous, euh, vous êtes artisan. Ah ouais, c'est génial. Putain, mais vous êtes artisan, vous mettez ça en place. Mais imaginez, vous n'avez même pas de lettres de vie à taper, ça va se faire au téléphone, les rendez-vous vont se prendre tout seul, et vous n'allez pas courir sur les routes. Comment vous créez une relation de fou En fait, euh, là, si on précise un petit peu euh, pour les personnes qui continuent à nous écouter, on parle de Genre, différents... ça veut dire qu'il y a des gens qui sont partis avant, quoi. Ça <rire> un ancien, hein. <rire> Euh, en fait, il faudrait préciser à, à qui peut servir ce, ce type d'outil. Et en fait, on a, on a listé tellement un nombre de métiers, on va les récapituler. Euh, agence immobilière, salon de coiffure, artisan, carrossier. ébéniste, carrossier, garagiste, commercial. Euh, fleuriste, commercial, euh, éditeur de logiciels, ninja, euh, formateur, conférencier, coach, thérapeute. Euh, Centre d'équitation les centres, voilà, les centres de bien-être, spa, euh, hôtel, aéré, euh, restauration. École. Voilà. En fait, tous le métier. les métiers. Tous les métiers. En fait, ce que, le truc qui est hyper rageant. Mais imaginez qu'aujourd'hui, vous avez fait des mails à la main tous les jours. Vous avez oublié plein d'emails. Et en plus, vous n'avez pas relancé des personnes et vous n'avez pas pensé à relancer des personnes. Par exemple, on dit souvent euh, sur Internet que après avoir fait une proposition de vente, il faut relancer la personne de à, à combien de fois qu'il euh, Il faut relancer euh, euh, normalement minimum sept fois avant qu'il y ait une prise de décision ou en tout cas que c'est mémorisé, qu'ils mémorisent qu'il y a eu une interaction ensemble. Voilà. Donc imaginez que vous, vous avez une première proposition, vous avez relancé la personne une fois et puis comme tous les indépendants ou comme tous les entrepreneurs, bah, vous n'avez pas continué parce que vous avez peur que le... vous vous êtes dit bah, le contrat est perdu parce qu'il ne m'a pas répondu. Et là, je saisis même la perche que tu me tends là, il euh, y a un livre que je vous recommande qui s'appelle « Non, c'est bon » de Richard Fenton. Donc non c'est bon, vous pouvez taper ça sur internet, et ça explique, il y a des études qui ont été menées, et ça explique qu'au bout de la quatrième tentative d'un vendeur, parce que ça a été orienté plutôt à, au niveau des vendeurs, euh, il y a 90, et sur des non, c'est-à-dire qu'on dit non, euh, non à la proposition, quelque part, commerciale qui a été faite par le vendeur, au bout de la quatrième fois, 90% des vendeurs ont abandonné. Alors que justement on voit qu'il faut sept communications différentes pour que la personne mémorise, réfléchisse et se dise ça y est je vais pouvoir envisager quelque chose avec cette personne. Donc imaginez que finalement vous faites partie de ces 10% en sachant que ben, en réalité l'autorépondeur lui il se fatigue pas, il a pas peur du nom, euh, et, donc il est, et en plus il a pas peur du nom cumulé sur 10 000 personnes donc euh, voilà. Contrairement yes. à un humain qui, au bout de 1000 personnes, il y a trop de noms, bah, ça le chahute, etc. Donc, en, en fait, est-ce que vous vous imaginez la puissance que ça a Moi, en fait, j'ai été très... J'ai été dingue. Quand j'ai appris, par exemple, je me rappelle quand j'étais dans ma boîte de conseil, de consulting, euh, je recevais beaucoup de gens pour des devis, j'allais prospecter énormément de personnes, et puis, en fait, je ne les relançais jamais derrière, en fait. Et là, je me suis dit, mince, si j'avais déjà préparé cette séquence mail-là, que -like, je les mettais juste dedans, même si je me savais que la relation commerciale était finie, imagine, j'aurais récupéré 1%. 1% des gens. Sur 100 personnes, sur un contrat de 2000. Ben, ça fait 2000 euros de gagner. Alors que en temps normal, j'aurais rien fait. J'aurais ouais. laissé passer. Et, euh, et j'aurais pas gagné ce contrat, en fait. Et beaucoup de gens se disent, ah ouais, mais ça va agacer les personnes, ils vont pas aimer. Mais les gens se désinscrivent s'ils veulent pas recevoir des emails. Et eh bien, moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur la liste de 34 000 personnes qui nous suivent sur l'emailing, on a dû perdre que, euh, que 10 Donc, de personnes qui ne veulent plus recevoir de tes nouvelles, c'est ça Voilà. Ou de tes contenus. Euh, de mes contenus. Relance, offre et conseils, euh, voilà. Exactement. Donc, ce qui veut dire que 10 c'est peanuts et euh, tous les autres restent. Tous les autres sont très contents de recevoir nos mails. Des mails que j'écris, des mails que on programme, des mails qui ne sont pas programmés. Enfin, voilà. Et... Alors oui, Alors, euh, là, je vais faire euh, une précision sur les deux notions que tu viens de dire. Il y a les emails que tu écris et que tu programmes euh, parce que tu viens de les écrire, et les emails qui sont non, programmés et pas programmés. Euh, il y a les... En fait, il y a les scénarios qui sont écrits à l'avance et qu'ensuite, sont... la personne suit une expérience de A à Z à l'avance. et on n'est plus obligé d'y toucher, quoi que ce soit, pendant des mois. Et il y a les emails comme ça, ponctuels, en fait. C'est ce que tu appelles ça, les emails ponctuels. Où d'un coup, il y a peut-être un événement auquel tu vas participer ou que tu veux inviter tes, ta liste, etc. Et donc, la différence, c'est que l'email manuel, même si tu le programmes à l'avance, c'est quand même un email manuel, tu le rédiges et tu l'envoies à tout le monde en même temps, à une date précise. Alors que l'email automatique, c'est chaque personne reçoit l'email en fonction de là où il en est dans son expérience à elle. Donc, c'est juste la, faire la notion entre l'expérience de l'entreprise, donc toi qui communique sur des aspects euh, voilà, divers et variés, mais tu t'adresses à tout le monde en même temps à ce moment-là, même si tu personnalises. Mm -hmm. Et il y a les emails qui, eux, sont liés directement à la personne. Et donc, c'est comme si là, on s'adresse qu'à la personne. Yes. Mais imagine, regardez, par exemple, euh, moi… J'ai mon... Le boulanger euh, à côté de chez moi, il fait régulièrement des tirages au sort, des lotos, et il demande le mail des gens. J'ai jamais reçu le moindre email de ce boulanger. Donc, en fait, m... c'est un truc, on a dû lui dire, hein, il a dû avoir le téléphone arabe du conseil d'infopreneur euh, casserole, euh, Qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il récolte des mails. Il récolte plein de mails, hein, le boulanger, mais il n'en fait rien, en fait. Mm. Oui parce que c'est ça. Euh, Peut-être qu'il va faire un email justement qui va s'adresser à tout le monde pour dire voilà le gagnant etc. Ou voilà. Ah même pas en fait on n'est jamais averti. Okay. Et, euh, et, et en même temps il y a aussi ces emails là qui, euh, qui, sont, euh, qui donnent une continuité dans la relation et, euh, et qu'on peut prévoir à l'avance et mettre définitivement en place. Et voilà c'est vrai qu'il y a une autre objection qui est soulevée par des entreprises comme les boulangers, les restaurants et tout c'est qu'ils n'ont pas le temps. Bah ouais, mais que si c'était rédigé à l'avance et, et puis, je, tu prends un freelance sur Internet, sur Upwork, tu lui demandes de rédiger un mail pour toi, juste un mail. Ou deux, ou quatre, ou dix, peut-être. Mais une fois qu'ils sont rédigés et qu'ils sont programmés, bah, il, est, il peut ne plus avoir le temps. Parce Parce en fait, fait, il en gagne. Il en gagne, parce qu'il a même plus à l'envoyer. Mais en fait, il en gagne. Exactement. Euh, C'est vrai que pour le fleuriste, j'estime la durée de mise en place Peut-être en 4 heures, c'est fait, quoi. Tout, tout, tout, tout le truc pour est pensé. Pour toute votre vie, 4 heures. Une heure pour réfléchir et 4 heures sur, sur une année d'entreprise de, en tant que floriste. Et vous pouvez qui emmène un levier énorme en termes de gains de, de temps, d'argent et... Et de et de sérénité, parce qu'il euh, y a un autre élément qu'on ne voit pas aussi, c'est que le fleuriste il dépend euh, eh bien, du flux euh, magique de chaque jour. Alors que là, en fait, il construit le flux dans son magasin. Ben oui, parce que s'il invite les gens à venir, il y a une partie qui vont venir. Comme ça. vous, à moi par exemple, ma femme, systématiquement, quand elle reçoit un mail d'offre ou un SMS d'offre de promotion sur euh, Sephora ou quelque chose, elle y va. Systématique. Alors après, elle me dit, oui, mais Leandro, un bon, toi, tu es un bon public pour les publicités télé. Je dis, bah toi, tu es un bon public pour les publicités e et SMS. <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà. Ça, c'est le point qui m'a énervé. Que aucun entrepreneur n'a su m'expliquer ça avant. Et j'ai dû attendre autant d'années pour comprendre ça. Donc, voilà ce que vous pouvez faire à la suite de cette vidéo. Vous, vous faites pause et vous revenez en arrière et vous réécoutez tous les modèles de mails qu'on vient de donner et échanger avec vous. Ouais parce qu'il y, y a du modèle hein, derrière. Hein. Ouais, on vient de donner du modèle. Vous, vous, après, il y, y a des gens, ils vont regarder la vidéo. Ah, je, ben, ben, ben, je sais pas quoi faire. Mais on vient de te donner des idées de mails dans cette vidéo. Donc, prenez-vous en main. Passez à l'action. C'est tu as un truc à leur dire à faire on va mettre euh, le lien vers SG Auto voilà, répondeur en dessous de euh, cette vidéo. Hein. Ou euh, au-dessus, à droite, à gauche, peu importe. Si vous cherchez, vous trouverez le lien sous la vidéo. Ok, deux choses. Vous imaginez comment euh, vous aimeriez être considéré vous-même si vous étiez votre propre prospect. Oh, c'est beau ça. Et client ou client. Comme j'ai fait l'exemple avec la fleuriste, bah, du coup, imaginez... Moi, j'ai fait ça, en fait, en vous disant ça, en disant comment j'aimerais être considéré quand je viens acheter un bouquet de fleurs. Bon, ben là, ça, c'est la fleuriste qui pourrait faire ce travail-là. Comment j'aimerais, moi, si je m'achète des fleurs à moi-même, comment j'aimerais être considéré Comment j'aimerais vivre cette expérience C'est comme ça que j'ai aussi travaillé là-dessus pour ma propre entreprise. Mes clients, quand ils arrivent, euh, un mois plus tard, je les appelle. En fait, c'est un message enregistré, mais ils ont cette expérience vivante, ça les... Alors, euh, ils se disent, ouais il y a une attention particulière. Et ils reçoivent un message sur le répondeur de leur téléphone qui dit, « Oui, bonjour, ici Sébastien Grouillet, fondateur de SG Autorépondeur. Écoutez, ça fait un mois que là, vous avez ouvert votre compte, etc. Je voulais juste m'assurer que tout se passe bien, que vous avez bien réussi un peu à mettre en œuvre tout ça. Bon, vous savez que vous avez accès à nos tutoriels, notre support. Donc, bah, voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si besoin. Et euh, je vous dis, bah, bonne continuation et bonne mise en œuvre euh, de votre business. À très bientôt et donc en fait, bah, ils sentent qu'il y a euh, tu connais par cœur, vraiment ton message une expérience. Euh, C'est même pas celui-là exactement. Ah d'accord. Mais euh... d'ailleurs, je devrais le retourner et dire ça. Ah oui. <rire> tu pourras reprendre cette vidéo. Euh, donc, première chose, vous vous imaginez quelle expérience vous aimeriez vous faire vivre à vous-même si vous étiez votre prospect et client. Et deuxième chose, eh bien une fois que vous les avez euh, catégorisés, enfin séparés par des emails, etc., mis en, en place en tant que scénario, bah, vous le mettez en œuvre. Vous ouvrez un compte SG Autorépondeur. Et vous, le, vous les écrivez, parce qu'en fait, c'est simple. Hein. Étape 1, créer une liste dans laquelle se trouvera ces personnes. Étape 2, créer le premier message qui sera envoyé à la personne dès qu'elle arrive dans la liste. Étape 3, envoyer le message les jours suivants, puis encore un autre message, puis encore un autre message, et c'est <rire> terminé. <Parce> que... <rire> <rire> tu regardes Excusez-moi, <rire> moi, je me suis levé très tôt pour faire cette vidéo. C'est terminé et c'est fait. Voilà. Au top, au top, au top. Alors, passez à l'action, n'attendez pas. Et alors. Il y a un truc qui bloque beaucoup de gens pour écrire un message, mais il faut qu'on vous le dise. Ne cherchez pas à écrire le meilleur message du monde la première fois. Le plus important, c'est que ce soit fait, que ça existe et que le message parte. La première fois que je fais un message, je le fais euh, avec ce même état d'esprit. Qu'est-ce que j'aimerais m'envoyer à moi-même si j'étais mon prospect, mon client, que j'aimerais me gâter Et en fait, du coup, quand je l'écris, aussi je l'écris avec euh, le cœur, en fait, avant de réfléchir sur des techniques marketing. C'est beau ce que tu dis là. Après, je, je l'adapte, je peux l'améliorer, je fais appel à un copywriter si j'ai envie plus tard. Mais dans un premier temps, je l'écris avec le cœur, donc du coup, c'est un peu plus facile. quoi. Et au moins, c'est en place, il y a déjà un scénario. Et Après, on le professionnalise, mais c'est un, un deuxième temps. Et, et déjà, sans le professionnaliser, vous allez voir, ça donne des résultats euh, intéressants. Au top Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci Seb d'avoir accepté de passer autant de temps avec nous Même si tu savais que ça allait durer aussi longtemps Ok, mais, euh, je t'envoie la, la note La note, <rire> tu peux m'envoyer ce que tu en as à m'envoyer, cas... mais je risque de le perdre <rire> <rire> Sache-le, euh, parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire, je perds beaucoup de choses Mais euh, tu m'as tu, tu coupé mon, mon élan de, pour terminer la vidéo ah, bah, bah Tu termines alors, on la on vidéo rempli, pour moi alors bah, Non pas, <rire> du tout. pas du tout, les gens doivent savoir qu'on peut se tromper et que c'est naturellement humain et que quand vous regardez des vidéos sur YouTube, les mecs qui sont beaux avec le sourire bright et la coupe de cheveux parfaite, eh ben, eh ben, en fait, ils font plein de coupures sur leurs vidéos. Et nous, on fait en vrai, vous savez qui on est, vous savez que ça existe et qu'on peut faire des erreurs. Et vous, quand vous ferez votre vidéo, que vous enverrez dans un mail pour vos clients, vous ferez les mêmes erreurs et ce pas grave. Parce que si moi, je fais ces erreurs et que je réussis dans la vie, si Sébastien fait ces erreurs, ben, il les fait pas beaucoup. Eh bien, s'il réussit, s'il est aussi grand, on peut être grand et réussir. on peut être petit et gros comme moi et réussir. Eh bien, vous pouvez écrire des petits mails, des grands mails, des mails avec des fautes d'orthographe comme moi et réussir quand même. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur mail du monde au départ. Au départ, il faut que ce soit fait. Mmh. Fait vaut mieux que parfait. Fait vaut mieux que parfait. Faites pause sur cette vidéo. Cliquez sur le lien pour Auto Autorépondeur en dessous. Je vous l'ai mis parce que Auto Répondeur, c'est sa boîte. Donc, ce serait con de ne pas le mettre en dessous. Je vous l'ai mis parce que si vous devez chercher un autorépondeur, ne passez pas trois heures, il y en a un juste en dessous de la vidéo. et Revenez en arrière, écoutez les modèles de mails qu'on vient de vous donner, appliquez-les, ne vous cassez pas la tête, rien que ça déjà. Et imaginez, imaginez juste comment c'est applicable à vous, comment vous pouvez l'adapter pour votre domaine. On a donné des exemples. Après, il y a plein de gens qui vont dire « Ah ouais, mais moi, je ne vois pas quoi faire ». Mais réfléchissez Vous êtes entrepreneur, vous voulez réussir ou pas Eh bien, si on vous dit que l'argent se trouve dans les mails, Maintenant, essayez de trouver comment vous allez pouvoir exploiter ces mails. Faites pas comme un boulanger qui prend plein d'adresses mail et qui sert à rien, qui n'envoie jamais les réponses au, au, à ses enquêtes, à ses sondages, qui n'envoie jamais les cadeaux le, peut Peut-être que les gens, ils reçoivent des cadeaux, mais je sais pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais, jamais été informé que je n'ai pas gagné. Par contre, je n'ai jamais été informé que j'ai gagné non plus. Donc, s'il m'avait envoyé un mail pour me dire qu que ce soir, il y avait une soirée spéciale galette et qu'il faisait des galettes parties pour tout le monde, moi, je serais allé chercher les galettes. Mmh. Donc, ça, ça se joue à peu, hein, parfois. Voilà. Un détail près, et ça fait la différence. C'est ce que tu viens, en tout cas, de me, mettre, euh, de me remettre en conscience. Quoi. Tu viens de me refaire prendre conscience que, des fois, un détail peut changer euh, beaucoup de choses. Ah, ça me fait plaisir. Parce que tu m'as appris un truc au début de la vidéo, je, je te fais prendre conscience d'un truc à la fin, et on est quitte. On est quitte. Okay. Donc, si tu as un problème... Je sais que je ne te donnerai rien, que tu pourras… Mais je temps. sais que tu aurais fait la même chose pour moi. Oui, voilà. <rire> <rire> bon, en tout cas, allez-y, c'est votre tour. C'est à votre tour de passer à l'action, de mettre ça en place et surtout, arrêtez de faire l'entrepreneur de l'an de l'an 1910 euh, et passez à l'entrepreneur de l'an 2018, 2019, à l'année la, où vous regarderez cette vidéo et euh, passez à cette ère où vous prenez… Euh, en main vos relations avec les gens. C'est beau ça. Ouais, prendre en main. Parce que bon, le business de l'espoir, euh, ça peut durer un, un <rire> waouh mais. Euh... Oui, c'est clair. Le business de l'espoir euh, n'a jamais fait gagner quelqu'un. Euh... Si il y a que les joueurs de l'auto, il y a un sur euh, je sais pas combien qui gagne avec l'espoir. Bah, il suffit qu'il y ait des travaux dans la rue ou qu'il y ait un blackout euh, sur euh, l'hébergeur. C'est arrivé euh, d'ailleurs récemment avec un gros hébergeur et il y a des millions de sites qui sont tombés. Voilà, ben, euh, ça, c'est… Euh, on passe de l'espoir à on maîtrise, euh, du coup, le flux de notre business euh, oui, régulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt ici.